A toujours le mêmes nécro, toujours les mêmes frelots. Il y a des affaires, il y a de la fraîche j'arrive à pleine puissance. Les histoires d'amour ne durent qu'un temps Avant les pommes de le réveil Canon sillage je la dégaine Tentends crier par la fenêtre C'est ma façon de prendre soin d'elle faut tout me dire si t'es mon rêve Les faux négros ne font pas long feu. Le mal confessé pour s'en sortir Mais frapper une femme restera honteux Y'a plusieurs dimensions dans l'espace La Californienne en Espagne J'ai plus de que d'anciens Je lui caresse la que les implants Toujours les mêmes négro, Toujours les mêmes frelots Y'a des affaires, y'a de la fraîche J'arrive à pleine puissance Faut que la vibe glisse ramène ramis. Nice Faut que t'en street, ça pique le grain C'était devant le J'ai des à cette pierre J'ai des à cette J'ai pas pensé à cette J'ai pas pensé à cette piche On se en affect, Pour se un package